Humain et grand singes, on parlerait la même langue des signes, paraît-il. C'est dingue comment on se ressemble hein, avec les, les grands singes. Hein. Bon, il y a une espèce des deux qui est beaucoup plus conne que l'autre. Hein. Oh, bah oui. Mais bon, je vous dirai pas laquelle parce que ça risque de, de vexer pas mal de gens.